fait semblant d'être heureux quand même OK, ouais, ça va C'est vrai pardon Hey bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo Les confessions du tatou, tatou. C'est nous Donc y a pas Ludo parce que Ludo euh... LUDO Il a des, des petits problèmes physiques mais ça va aller voilà. Nous on est là hein, je sais que t'es déçu mais ça ah va non aller. moi je suis très contente <rire> Et du coup j'avais besoin d'hommes pour une vidéo Alors ils savent pas trop euh, ce qui les attend Non, non. Ah. Jingle c est... C est prêt. Je stresse hein j'ai peur en fait Alors tu vas me répondre sincèrement à plusieurs questions Maria, Est-ce que tu es pour <rire> donner ton nom Euh non Tu vois je veux les, euh, les deux, deux noms Et du ouais. coup toi tu veux aussi prendre le nom de ta femme Alors Je m'en fiche un peu Euh non enfin je comprendrais si elle veut garder son nom aussi Qu'elle prenne les, les deux ouais. noms euh, je logique elle va sûrement me poser okay. la question et pourquoi moi tu prendrais les deux noms ouais. A priori je prendrais les deux noms et on aura tous les deux les deux noms euh, non moi ça me dérangerait pas qu'elle euh, qu veuille garder son nom Qu'elle veuille garder son nom et que moi je garde son euh, nom. Ouais. Mais dans ce cas là pourquoi se marier Tout elle fait ce qu'elle veut mais elle ouais. met pas genre mon nom de famille et le sien ou le sien et le mien ouais. Elle choisit c'est soit le tien, Ouais ou ouais c'est vilain vilain sinon c'est moche Faut qu'elle fasse un choix ouais. okay, C'est tout, tout ce que dit. tout ce que je te demande à toi enfin, tu en marié Déjà pour les, pour les enfants tu es pour euh, prendre, donner ton nom ou qu'elle donne le sien ou donne les deux La logique de.. Euh, veut qu'il ait, qu ait mon nom, tradition. La tradition. La tradition. La logique. La logique. Ouais, qu'on qu lui en crée un à lui. Pareil, ça me dérange pas s'il veut avoir le nom de. Okay. En fait, le fait qu'il ait mon nom de famille, c'est cool, parce que ça tu vois, il y a genre, ah, je suis la famille de ce mec-là et de cette meuf-là. Nah, nah. Mais j'aimerais bien lui créer un nom de famille. Comme un Sims. Comme un... ouais, exactement, comme un Sims. Déjà, je veux qu'ils aient quatre prénoms chacun. Ah, <rire> comme ça. C'est bien sûr. compliqué et que je veux, ouais, ouais, ouais, qu'il garde les deux noms de famille. Et mon gamin, euh, je veux dire, on lui donne son un prénom, on peut lui donner un nom de famille. Ouais, mais du coup, tu sais plus à qui il appartient. Ça fait très animal de compagnie. Ouais, c'est vrai, ouais. Et du coup, leur donnerai des prénoms très courts, genre Léa, tu vois <rire> Léa, Léo, Léon. Hein. Voilà. Et Gilles. Gilles. Il y aura un Gilles dans ma famille. Gilles. Je sais pas si c'est encore légal, mais. Non, c'est pas légal, mais je trouverai un bien état bien. où c'est légal et j'y irai et je le ferai. Voilà. Mettez dans les commentaires des noms de famille sympas que je pourrais donner à mes enfants si que tu Maquillage. Tu t'en fous qu'une fille se maquille pas Tu préfères une fille un peu naturelle ou une fille qui se maquille ou... Non, mais après, c'est agréable quand une fille est bien maquillée pas de trop alors moi j'aime bien les filles vivantes <rire> avec un cœur qui bat genre juste un peu tu vois ouais. pas vraiment d'habitude c'est de ta forme là j'ai une heure ce matin de maquillage Je me maquille pas trop voilà, ça je... enfin je sais pas en fait je crois que j'ai même pas d'avis sur la ouais. question je sais juste qu'il y a un moment quand la meuf elle est orange c'est ouais. stop voilà c'est <rire> Tout ce que je sais, je crois que ma limite c'est vraiment ça, c'est orange, non. Très beau maquillage, c'est impressionnant quand c'est vraiment bien fait. Un petit truc sous les yeux, euh, du rouge à lèvres. Euh. Zéro zéro euh, est, quand il y a zéro ouais. vraiment zéro maquillage, ça peut être chiant, un petit truc tu vois léger, j'aime ouais, bien, ouais. Un, un petit minimum, euh, c'est sympa quoi. Deux, sexualité. Yes Ah <rire> Parlons de sexe Dis-moi tout. Est-ce ah. que ça te ferait chier ouais. si ta meuf avait couché avec 50 mecs je, à chaque thème à chaque il me fait comme ça. Je préfère une fille qui, quand elle est avec moi, couche qu'avec moi. Bah oui, en fait. Non mais tu vois, c'est ça, après... Euh... Non, parce qu'elle a le droit d'avoir un passé, hein. okay, je, peux ouais. pas lui... je, je peux rien y faire. Je pense qu'il faut euh, profiter avant de se mettre en couple. Donc ouais. euh, même si une fille a couché avec euh, plein de garçons, ça me... Pas. Après, qu'elle ait couché beaucoup ou ouais. pas euh, par le passé, ça me regarde pas, ouais. euh, j'irai pas, euh, tu vois, je suis pas là pour faire les comptes de la baise avec euh, mes meufs Elle a eu un passé, mais bah, écoute, je fais avec Ménage et cuisine Est-ce que toi, pour toi, une fille, faut qu'elle fasse le ménage à la cuisine Non mais comme je fais, un port, peu, ouais. je fais un peu à manger, ouais. euh, si elle a si elle fait un peu à manger, on peut, on peut, on ouais, peut se retrouver partages, Non, non, ça je, je m'en branle, ça on ouais. fait, euh, moi j'adore je, je, cuisiner Non, non, chacun apporte un peu de trucs, mais que ce soit la femme qui doit exclusivement faire le ménage à la cuisine, non et ménage, euh, ouais, cool, enfin juste euh, qu'on puisse marcher dans l'appartement, quoi, sans, ouais, euh, oui, ouais, sans écraser ouais. des trucs. Ouais. Après ouais. que le ménage soit fait, c'est cool. Ouais. Du coup, euh, non, pour moi, il n'y a pas de, t'es une meuf, donc tu fais ça, euh, moi je suis un mec, donc je fais ça. Non, c'est des valeurs d'il y a... Ouais. 100 ans, quoi. Mais là, qui, qui sont... Je pas pas sais. Au-delà des compromis, peut-être qu'on pourrait répartir des tâches, tu ouais. vois, euh, du genre, par exemple, changer un gamin, ben ça, c'est carrément le boulot euh, de la meuf. Quoi. Quoi ouais pour moi ouais parce que euh, parce que c'est dégueulasse quoi c'est okay. dégueulasse donc maintenant on va se reconditionner et t'es une meuf ok je suis une femme on va okay. parler de femme à femme moi je suis une meuf oui, ok une meuf. et on parle... ah, c'est marrant étant une femme est-ce que ça te frustre pas si ton mec euh, veut absolument que tu perdes ton nom j'ai du mal à me mettre dans la peau de la meuf mais perdre de famille c'est aussi perdre un peu identité ouais, j'aime bien l'idée de garder les deux les deux j'ai l'impression moi qu'on me retire de ma famille ouais euh, oui de mon côté ça m'embête ouais. ce qui rejoint ma réponse d'avant c'est ouais. que je pense qu'il a faut que ce soit un commun accord et il n'y a pas d'obligation j'aime accepter le fait que bah, c'est mon mari, du coup, euh, pas de problème. J'accepte ouais. ce qui vient de lui, mais je veux aussi qu'il garde des choses à moi. Et je pense que mon nom de famille, c'est important. Ouais. Si, ça me ferait chier. D'accord. Si, ça me ferait chier. Mais après, ouais, si, non, si, ça m'ennuierait quand même. Je l'impression ouais. un une femme soumise. Voilà. Est-ce que tu trouves pas que c'est un peu retirer une partie de toi et une partie de ta famille enfin, je veux Dire moi, j'ai ma famille, je l'aime énormément, j'ai une grande fierté pour eux. Mais je sais que si on me demande, mon mari me dit, enlève ton nom. Et genre, c'est comme si je venais à lui appartenir vraiment à 100%. Et pour moi, c'est un blocage. Je peux pas perdre mon nom, je peux pas renier mes valeurs, je peux pas renier ma famille. Mais je pense que c'est vale on est dans des valeurs très euh, patriarcales quand même ouais, euh, Est-ce euh, est ouais. que ça te fait pas chier que quand tu accouches, que ton bébé sorte, on te dise bon mais maintenant euh, je prends mon il prend mon nom. Et toi, tu donnes pas ton nom, t'as pas ton mot à dire. Toujours pareil, non, on lui invente un nom de famille. Okay. Il, y a des, il y a des hommes, ils disent non, c'est mon enfant, donc tu donnes mon nom. Je sais pas si je me dis, juste parce que je l'ai porté pendant 9 mois. C'est parce que c'est le tien dois... aussi Oui, parce que voilà, tout simplement, parce que c'est un enfant qu'on a fait à deux. Bah non, euh, on nous exclut. enfin... Mais n'importe quoi, pas. un mec tout seul peut pas faire de gamin, dans oui, les mais... arts généalogiques, t'as les meufs, oui, et tout. Mais... Faut oui, non, mais attends, elles sont plus galères à trouver vu que t'as pas le même nom de famille. Ça doit pas être une chose imposée, je pense. Enfin, ouais, euh, pas, il faut en parler. Euh... C'est pas euh... lui qui dit. C'est pas lui qui déclare. Dans oui. notre histoire, on l'a fait euh, de manière euh, consciente. Oui. C'est pas un accident et du tout. On voulait cet enfant. Du coup, c'est autant mon enfant que oui, voilà. sien. Non mais quand t'accouches d'un gamin, il y a bien un papier qui dit Madame, oui, oui, vous oui, avez accouché. Oui, oui. A, là, franchement, je suis désolé, mais je pense que tu te fous de ma gueule. Et on arrête ça tout de suite. Moi, j'aime pas ça. Euh, euh, ça te ferait pas chier de devoir te maquiller tous les jours Je pense que ça me ferait chier. Ah oh, bah oui, attends, si je dois me lever plus tôt ah, bah oui. pour me maquiller. Si, non mais je veux, je... alors voilà, c'est le mec, mais je vous vois, je vous vois vous les femmes tous les jours. Je me demande comment vous faites. J'ai même pas besoin de maquillage moi. T'es belle comme t'es. Je suis belle, je suis archi belle. Il y a des jours où j'aurais pas envie de me maquiller, mais des jours comme hier, tu vois, genre j'ai envie de faire un effort, tu vois. Bah, c'est ça. Euh. Mais non, mais que ce soit une obligation, je pense que ça me ferait vraiment chier. Tous les jours, me maquiller au top niveau, ouais, ça me saoulerait. Non, mais des fois, je vois des meufs qui se maquillent dans le métro. Donc, je pense ouais. que je ferais partie de ces meufs-là. On doit se lever tôt, non Du coup, je mettrais un petit coup de fond de teint, un petit coup de ouais, mascara, un petit rouge à lèvres. De... Voilà, et, et, et ouais, ça suffit. Et elles sont là en speed avec leurs trucs, donc ouais, moi, je ferais ça plutôt. Mon gars te dit, moi je veux que tu sois toujours au top. Euh, je vais lui dire frère, déjà je dirais frère. <rire> ouais. Mon gars, je dirais frère, euh, je peux pas être toujours au top. Bah, je vais, moi je peux me maquiller dans 10 minutes. Euh, ouais, je sais. Je vais faire un petit maquillage vite fait et quand ça va être. Oh Oh, je <rire> suis une femme moderne quoi Est-ce que ça fait pas chier que par exemple Là ça sexy ce que je dis dans le... Les hommes ils nous disent euh, Ils veulent juste coucher avec toi tu vois et Mais qu'après quand on baisse avec beaucoup de gens Ils nous disent Bon en gros euh, j'ai couché avec toi et tout Mais bon après vu que t'as couché avec plein de mecs euh, Trop envie de faire des trucs plus guerriers Mais qu'après ils vont te juger parce que t'as couché avec beaucoup d'hommes Bah si vraiment je me tape une, ré une réputation de, de, de, de pute à baiser à droite à gauche Si forcément je pense que ça furé euh, sur les choix Je me dis que le passé c'est le passé Bon il y, y a eu y a, voilà. des choses avant Parce que tous les hommes disent Oui de toute façon euh, pour vous c'est plus facile de, de baiser que pour nous. C'est vrai en même temps Mais pourquoi c'est vrai Est-ce que tu t'es pas posé la question Est-ce que tu penses que la femme passait pas pour une salope à chaque fois qu'elle couche avec un garçon ouais. Est-ce que vous auriez pas peut-être plus facilité à choper a... Nous les mecs, on aurait ce serait ouais. plus simple pour nous on de pécho Si oui, si, le fait de coucher avec plein de gens n'était pas pointé du tout Personnellement, je sais qu'il y a des gars qui me plaisaient, je leur ai dit Parce que j'ai pas envie d'allonger ma, ma liste de mecs qui est déjà. <rire> qui est déjà un ça d'écunard, Les hommes, on se trouverait plus notre compte s'il n'y avait pas toute cette pression autour de la sexualité de la femme, et genre les hommes galèreraient moins quand C'est dommage! Dit, malheureusement. T'es éduquée, et j'ai été éduquée comme ça, à mode, oui il faut pas que tu couches avec trop de garçons, faut que tu, tu trouves le garçon ah ouais. bien, que tu fasses ta première fois avec un garçon de thème, etc. C'est des valeurs qu'on t'impose quand t'es une fille et que ma mère n'a absolument pas imposé à mon frère. Donc, je suis une femme quand même libérée, après voilà, évidemment je fais quand même attention avec oui. qui je couche, je vais pas oui, partir oui. avec un Mais avec qui, en plus. étant un homme, tu, tu fais attention avec qui je couche ou... En ouais. étant un homme, je fais hyper ouais. attention. Voilà, donc je me rends pas compte ouais, en fait voilà. de ce que vous les filles, euh, vous avez, euh, ouais, avez pu recevoir ou Je pense que vous avez quand même plus de... Mais vous avez des aussi. Ouais, fait, ouais, ouais. On a tous les... Enfin, autant oui. hommes que femme on a des pressions différentes. Mais sur différentes. le sexe, c'est des pressions différentes, oui. je pense. Oui. Je pense comme ça, il y a encore beaucoup de mecs qui pensent. Je pense que si les filles elles pouvaient coucher avec qui elles voulaient, bah du coup elles diraient plus facilement oui, en fait. Je pense que c'est quand même un peu plus dur pour les filles, Ouais, je pense. ouais, sexuellement parlant, oui. Non, là, c'est le côté religion, <rire> j'ai pas envie d'en parler. Non non plus, c'est <rire> une blague. Hein. Évidemment ce serait plus simple si le regard des gens était... Pour une femme, ouais. Ouais, pour une ouais. femme. Euh, positive voire juste ouais. ou alors même juste neutre ouais, sur le ouais, truc, évidemment ouais. logiquement ce serait plus simple Diaboliser un peu une femme qui a envie de sexe, c'est genre de suite une salope Si on doit parler de moi personnellement, dans les deux cas je m'en fous mmh. euh, Que je sois une meuf oui, ou que là, je reste moi, toi, ouais, toi, ouais ouais en fait, Je m'en fous, après je me mets juste à la place de quelqu'un qui s'en fout foutrait pas qui Pour qui le regard ouais. des, des autres gens qu'il ne connaît même pas importerait ouais. Ce qui est pas du tout grave, ouais, c'est ouais. comme ça, il hein. y a des gens c'est comme ça et c'est juste... Une chose, enfin, euh, Oui je pense que ça me, ferait, ça, ça me freinerait, ça me frustrerait ouais. si, euh, si les gens ensuite me pointaient du doigt en me disant regarde quelle salope c'est, elle couche ouais, avec ouais. tout le monde et tout, ouais ça me, ça me freinerait Finalement l'homme est quand même plus souvent frustré parce que la elle va lui dire non mais pas parce qu'elle en a pas envie mais mmh. parce qu'elle a pas envie d'avoir cette putain d'étiquette de salope Nos futures générations s'en foutront beaucoup plus que nous Enfin ça décomplexerait le fait de... D'abord ouais, parce de... que étant une femme on a autant des putains mmh. qu'étant un homme Non mais en mode bon bah tu vois si le, la personne s'arrête à ça, c'est que bah, dans ce cas-là, j'ai pas forcément grand intérêt à la garder près de moi ou dans ma vie, donc. Mais là, je cuisine. Si un mec te dit, si ton mec te dit, ah. Oh que tu fasses le ménage, la cuisine et tout quand je rentre et tout... Pas si te mais ça rejoint ma réponse d'avant en gros. Oui. C'est que euh, je pense que les trucs doivent être partagés. Bah oui, on est plus dans les années 60 ouais. quoi, je suis désolée. C'est pour euh, le partage, t'es une femme, tu veux le partage des tâches je veux, part... bah, je, veux, je veux bosser, je veux être indépendante, je veux pas rester à la maison ouais. à, à, à, à ranger, à ranger slips sales slip parce ouais. que est dégueulasse. <rire> J'en ai marre de lui. Donc Voilà, maintenant que t'es une meuf, est-ce que ça te fait pas chier de changer les couches Est-ce que c'est dégueulasse quand même de changer si, les couches Si mais, mais si mais bien sûr, mais ah. ça fait chier n'importe qui. Mais en fait... Voilà, je veux avoir aussi ma vie quoi, je veux pas être à fond euh, ménage et puis en plus je suis nul au euh, ménage donc euh, ça ça verra rien. Euh, je dis ça et peut-être que j'en fais même pas assez euh, oui, ouais. franchement je, je sais pas mais euh... ça me ferait chier ouais. parce qu'il me le demande comme ça pas oui, parce ouais, que ouais. je me dirais a aucun moment je me dirais, euh, c'est parce que je suis une femme, alors ouais, forcément il ouais, doit. Ouais, ouais, ouais, ouais. <coughs> Certaines personnes, mais beaucoup encore, doivent penser comme ça. Oui, malheureusement, oui. Mais, euh, mais non, pour moi, je sais pas. Tu dis que je veux que ce soit la femme qui change des couches, moi personnellement, je pense que ce soit mon mec qui change des couches. Bah voilà, non, mais c'est ça. C'est pas parce que je suis une femme, c'est parce non. que je suis humaine et que c'est dégueulasse, dégueulasse de changer, dégueulasse de la merde, de changer. Moi je crois, tu sais quoi, je vais non seulement inventer un nom de famille à mon ouais. gamin, mais aussi lui apprendre à changer lui-même ses couches. Si. C'est tout. C'était cool. Écoute, moi j'ai de répondre le plus ouais. naturel possible. Je pense que je serai sûrement le meilleur du tatou. C'est vrai Ouais, les autres je les connais un peu, ils sont horribles dans la vraie vie. <rire> John a décidé de mettre une compétition. Ah, moi je vote Jonathan, direct. vous direz en commentaire avec lequel vous pourrez plus vous marier des trucs. Ouais, Franck c'est euh, un connard. <rire> ah, Jonathan c'est un fun. connard aussi. Bon, a priori ça sera moi. Hein. Moi aussi je suis un connard. Non, non. moi je. Toi tu veux juste qu'il choisisse un nom pour tes enfants. Ouais, voilà déjà, Mais choisisse un nom pour mon gamin. C'est évident, ça c'est un peu Joe, oh, voilà. son côté un peu. Un peu de joie quoi. Cheville quoi, enfin voilà, il se sent plus. Euh... Tous ah ouais ça, tous, Vous avez été tous très sérieux hein Merci Léa. Salut Pour euh, voter pour moi <coughs> Allez. C'est maintenant. Les questions non pas les questions cons. Oh Nickel Donc, vous êtes wow. Bah écoute, je me suis mis dans la peau d'une meuf pendant 5 euh, minutes. J'ai adoré. Mais moi j'ai pas changé de peau. Ça bien je bien suis ouais. toujours. Ça me va bien. Hein. Que... Ouais. Lui... Ouais. Et lui. Lui il a dit que vous étiez deux connards mais qu'il fallait voter pour toi. Que le connard préféré <rire> Non, à un moment j'ai dit votez pour moi quand même. Ah, vrai. Sur la fin j'ai bon, dit votez euh... pour, pour Ah non, votez pour celui qui a été le plus concluant de, des trois. Mais bon, vous pouvez voter pour les trois parce que voilà. Et moi je vous ai dit que je vous aimais tous à égalité. Euh... Ouais, mais c'est pas possible. Ouais, si. ça me. avec vous, c'est la misère. Arrête Non, euh... non, non j'aime bien, ah. Sur ce, ben voilà, vous avez vous avez des petits mots, non, ça va. Yes La chaîne du tatou. Le tatou. Mais... le tatou, non, le tatou Là par là. Euh, là. non, c'est là. Là, là. là, il y a là. une fiche Par ici. Baba bah bah Si vous connaissez pas la chaîne du tatou, c'est une chaîne où on fait. La, je leur fais de la vie oui, parce qu'ils n'ont pas encore beaucoup d'abonnés Voilà, bah ben sur ce, moi je fais des gros bisous et je vous yes dis Yes uh, Bisous Léa Bisous, Bye, Salut. Salut Bye <rire> Salut Non mais là en même temps t'arrives, faut savoir Léa elle est sur notre vieux de travail Moi je suis en train de monter une vidéo, ils sont en train de faire un FIFA Mais avant ils bossaient ah non, ah, Elle est compliquée la as... question parce que je suis une femme, tu pourrait... vois... <rire> Dans le sens où, par exemple, si on se marie ensemble Ils demandent au de mariage, je crois... On va se marier. Okay. Oui, je, je dis okay. ok. Ok, ok. Du coup moi je, je veux. Ouais, à, à la fin de la vidéo. Ok. J'ai pas compris ta phrase. <rire> je te le dis je. Tu, tu crèmes mon famille. Donc voilà T'as dit quelques babas aussi ton sera là. pas chiant. <rire> baba oui. Qu'est-ce que suivante. Jingle Ça va, t'es abonné Oui vrai, abonné. Ça. <rire> ça va, je suis abonné. C'est de la courtoisie. Ça va, je plaisante.